On partage chacun avec sa ruche et autres. Donc c'est l'histoire de l'association des abeilles de Livette en fait qui a eu, qui fête ses un an. C'est peut-être un petit peu par hasard que je suis arrivée à l'association dans l'optique aussi de dédramatiser, enfin de voir l'abeille différemment. C'est un insecte qui me... Ça faisait un petit peu peur en fait. Mais malgré tout, la complexité de, de, de l'insecte euh, m'intéressait et j'avais envie d'en savoir un petit peu plus. Il faut des abeilles dans l'environnement, donc c'est tout ce qui contribue à le faire ben, est bon à prendre. Donc... Des associations d'apiculteurs de loisirs, ça remet des abeilles dans l'environnement. C'est intéressant de voir les gens qui sont préoccupés par les abeilles ben essayer de comprendre comment ça fonctionne et regarder leur environnement d'une autre façon. Je commence à m'intéresser à l'apiculture quand... Une association s'est créée dans mon entreprise où on a installé une dizaine de ruches. Pendant un an, j'ai suivi toute une saison d'apiculture et donc quand l'association s'est montée, je me suis dit que c'était l'occasion pour pouvoir avoir ma ruche. On a trouvé deux terrains, l'un chez un adhérent, donc sur un terrain privé, l'autre obligément mis à disposition par la mairie de Gives-sur-Yvette. On est chez moi, euh, dans mon jardin. Mais pourquoi il y a des ruches euh, Disons que depuis euh, plus d'une trentaine d'années, je faisais du jardin sans intrants, en respectant les règles, compost et compagnie. Donc, bah, Il me manquait cette partie euh, pour être euh, disons, en adéquation avec euh, le développement euh, durable. J'en ai une à moi, et les autres sont des membres de l'association qui viennent régulièrement et qui passent par le bas de, du terrain et puis qui viennent euh, quand bon leur semble pour euh, visiter leur ruche et faire les, euh, les manipes euh, qu'il y a à faire. Cette année, on a tourné avec mon matériel d'extraction, de mais ça ne convient pas. On a besoin d'un abri de jardin, euh, donc euh, on a une cotisation qui est très modique. Donc soit on la monte, mais à ce moment-là, ça va faire un, une barrière à l'entrée. Donc euh, j'ai vu dans la